Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène bosser à temps partagé. Et eh oui. Alors, rassurez-vous, on va pas se couper en deux, mais plutôt se mettre en quatre avec Thomas qui m'attend pour me faire découvrir son quotidien professionnel. Bonjour Thomas. Bonjour Jerry, Merci d'être t'intéresser à mon petit. Ben, je t'en <rire> prie. Je suis <rire> ravi de bosser avec toi aujourd'hui. Justement, alors en quoi consiste ton job à temps partagé ben, c'est que du coup, en fait, j'ai un employeur qui s'appelle Elise. D'accord. Et qui me prête en fait à deux entreprises justement okay. pour des pics de saison. Et du coup, là, je viens d'arriver chez un client pour ma saison de ramonage. OK. On a qu'à y aller. Eh ben, je vais ben, te parti. <rire> OK. Oh bah voilà Hop et enfin alors la, la saison, saison de Kaperna, Kaperna. Et La saison du coup, elle commence fin août ouais. et se ouais. termine à peu près fin février. Pic d'activité, il descend donc okay. ils ont plus vraiment besoin de moi après. Ouais. <rire> Voilà. Ok. Et voilà, tu veux peut-être essayer Allez. J'en ai déjà fait une bonne partie. bien là hein Nickel Oui, ouais, ça va, Mais sans... faut que plus haut, faut que t'ailles <rire> <rire> Toi ça fait longtemps que tu fais ce job Ouais ça fait ce job là, ça fait deux ans. C'est ouais, ma deuxième saison. Ok. Et qu'est-ce que t'aimes dans ce bon job Ouais, beaucoup de clients, on, ouais. bon, par contre, on travaille beaucoup, mais ça fait beaucoup de clients, on voyage, des fois, je change de département. Ah oui, ah, c'est dur quand même. Eh, ça va, c'est l'un des plus faciles. <rire> faut il faut qu'il la tourne un peu, voilà, ah oui, comme ça. Okay. Et l'intérêt ouais, que tu vois dans le temps partagé La monotonie, il n'y en a pas. Ok. Voilà, on change d'entreprise, Voilà. Là, tu peux redescendre. Ah, tu fais arrière, ouais. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Okay. Mais alors, voilà. du coup, tu Tout... as deux fois plus de congés, non Malheureusement, non. Ah oui. <rire> Malheureusement, non. Bon t'as des congés quand même, rassure-moi. J'ai des congés. C'est juste un seul employeur, Ouais. donc du coup, 5 semaines euh, bon, classique comme tout le monde. Okay. Mais il y a des heures sup aussi à récupérer. Des deux côtés Des deux côtés. Okay. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, l'autre job, c'est quoi euh, Je suis cariste, en fait. Donc ah, rien ouais. à voir avec le ramonage. On m'occupe de la marchandise, les stocker, les ranger, les traiter, quoi. Et en, en, travail vrai, en travail saisonnier En travail saisonnier. Mais joue avec le même employeur qui est lisse. D'accord pour mon de travail. Bon en fait tu cumules hein, c'est ça, euh, ça les avantages, les jobs, les chèques cadeaux, les tickets restaurant. Ah ouais, même les chèques cadeaux, j'ai les... tout génial, ça. ça. Au même titre qu'un salarié en fait de l'entreprise. OK. Et voilà. Et d'autres avantages, avantages bah, le CDI du coup quand même. Okay. Parce que je mon dit dans les deux entreprises, c'est quand même assez intéressant. Et bah du coup, j'ai acheté ma maison grâce à ça. Grâce à ça. Bon, <rire> et qui assure ta formation C'est Edis. Toujours oui, élise. voilà, toujours dit euh, Si les formations sont adéquates, ad, enfin adaptées au, à l'entreprise qui peuvent m'être utiles, bah, ils n'hésitent pas à me former. Et toi comment t'es venu au travail, à ton partage euh, C'est une amie, une Ouais oreille. Et elle m'a demandé ça euh, te euh, dit d'essayer. J'ai fait vas-y, allez hop, c'est parti, je fonce. Et tu reviendras plus en arrière Pas en arrière, non <rire> Plus jamais Non. <rire> <rire> <rire> Merci. Voilà, mais je t'en prie. CDI bien sûr. C'est mon choix de vie. Bah les deux, t'as bien vu. Autonome dans mon job de salarié. Pour moi, c'est une formule d'avenir. Thomas, merci beaucoup pour la découverte de ton quotidien. Merci à toi, Jerry. Et si vous aussi, vous avez envie de bosser à temps partagé, postulez. Elise a du travail pour vous, plein de jobs différents. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode avec Mélanie. Bon Thomas, faut que tu m'avoues quelque chose quand même. Il y a double dose de café ou pas Je que tu en très bien. Allez, merci <rire>